Louise Mouchikiwabo est secrétaire générale de l'organisation depuis maintenant trois ans. Ça passe incroyablement vite. Et nous avons ensemble décidé d'avoir une conversation qui part de l'idée que l'organisation de la francophonie, c'est une organisation politique, qui a en tout cas une grande vocation politique. Alors bien entendu, la langue française, le parler français, ou j'ai envie de dire les parler Français, euh, sont très importants dans cette organisation mais euh, cette organisation n'est pas une organisation proprement culturelle. C'est euh, un, un peu ça, mais c'est, si je puis dire, plus que ça. Alors Louise, on va peut-être commencer sur ce thème-là, c'est-à-dire que puisqu'on se tutoie en privé, on va se tutoyer et en public c'est-à-dire que tu nous dises un peu, euh, après, ces, après ces trois années, euh, quelle est pour toi la vocation de cette organisation euh, Comment euh, souhaiterais-tu qu'elle se développe avec toi et euh, plus tard pour tes successeurs Alors, merci euh, Merci beaucoup euh, Thierry, je suis heureuse d'être ici. Euh, je vois beaucoup de visages qui me sont familiers. Alors La francophonie, c'est une très belle histoire parce que c'est l'histoire d'hommes euh, d'une grande vision qui étaient des hommes colonisés par la France euh, et qui ont décidé d'extraire de, de cette très mauvaise expérience un outil précieux qui est la langue française qui les unissait. Et qui euh, leur permettait de communiquer sur le plan international. Ils ont décidé d'utiliser cette langue française comme un moyen de coopérer entre eux. Ils ont ensuite euh, intéressé d'autres nations qui les, qui les ont rejoints. Donc à l'origine, euh, trois hommes africains et un cambodgien. Euh, le président c'est Dass du Sénégal, le président Mani Diori du Niger, le président Abib Bourguiba de Tunisie et le roi Rodom Sihanouk. Et ils se sont dit, finalement, nous allons prendre cette langue, l'utiliser comme ciment avec d'autres nations. Alors, à l'origine, euh, la francophonie était effectivement une agence de, de, de coopération culturelle, mais très vite, au cours des années, la, la francophonie a, a, a changé, euh, je dirais, s'est améliorée et est devenue beaucoup plus, euh, plus importante. Et euh, en, en 1970, quand la, la francophonie est née, c'était au bord du fleuve Niger, à Niamey. L'idée, c'était de continuer d'explorer comment se mettre ensemble je dis que c'est une belle histoire parce qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui a tout son sens. Puisque nous vivons dans un monde où, euh, on l'a vu pendant cette crise sanitaire, où euh, nous n'avons pas de choix que de coopérer. Nous sommes dans un monde d'interdépendance. Je crois que tout dépend de comment on gère cette interdépendance. Alors, moi je suis la, la quatrième euh, personne à, à, à la tête de cette organisation. Après, euh, Boutros Boutros Kali, ensuite euh, Abdou Diouf, euh, ensuite michael Jean. Euh, donc, euh, en égyptien, en sénégalais, une canadienne, moi je suis rwandaise, un pays euh, qui, qui est sur euh, quatre langues officielles aujourd'hui. Euh, et parmi les 21 membres qui ont signé à Niamey euh, cette charte de, de la francophonie, et donc, il y a une évolution aussi bien au niveau linguistique du monde francophone, euh, mais il y a aussi une évolution de plus en plus politique. Et moi, j'ai été élue donc, euh, en, 2018, en octobre 2018 à Erevan, en Arménie, avec un mandat de repenser, de redynamiser l'organisation dans le contexte euh, actuel. Comment, je pense, euh, développer cette organisation euh, Lui donner plus d'influence sur le plan politique international Focaliser cette organisation, puisque la francophonie est euh, d'origine culturelle et de coopération. Euh, C'est une organisation qui s'est beaucoup dispersée, qui, qui a fait de très très bonnes choses pendant les 50 euh, années d'existence mais qui n'a pas pu euh, rester concentré sur quelques sujets. Alors, euh, depuis 2019, on essaie de, euh, de resserrer les champs d'activité. Et euh, je pense aussi qu'une organisation comme la nôtre, vous savez que le monde multilatéral est à, est à la réforme, l'heure est, est à la réflexion, au changement, euh, et donc nous, on est dans le même exercice, mais personnellement, je pense que la francophonie, avec des valeurs cardinales, telles que le respect des droits, l'égalité entre les hommes et les femmes, un sujet de grande importance pour moi aussi personnellement, mais le numérique, qui est incontournable aujourd'hui, et surtout parce que notre organisation doit se tourner de plus en plus vers la jeunesse. Nous avons nos pays membres, nous avons aujourd'hui 88 états et gouvernements membres et euh, plus de la moitié des membres euh, à part entière de l'organisation. Sur 54 membres, nous avons 32 pays africains, euh, dont trois euh, membres euh, qui, qui sont associés mais qui, qui ne sont pas d'origine euh, francophone. Euh, le Ghana, euh, le Mozambique et la Gambie maintenant, plus 29 pays, donc une grande majorité africaine et euh, 19 pays membres de l'Union Européenne. Et, et pour moi, le, le, si je peux m'exprimer ainsi, la force de frappe de notre organisation est grande. Il faut donc qu'on puisse se focaliser dans nos champs d'action, être présent, là où il faut être présent, là où le monde va, et euh, surtout euh, avoir des résultats sur le terrain. Euh, vous savez que dans le multilatéral, on, passe, on peut passer 5-6 ans à, à aller à des conférences, à faire des discours, à, à organiser des sommets, euh, voilà, ça, ça fait un peu, euh, aujourd'hui, euh, c'est un porte-à-faux avec... Euh, les, les attentes avec les demandes de, de, de nos citoyens. Encore une fois, une population extrêmement jeune. Euh, la plupart de nos pays euh, membres du Sud, euh, l'Afrique notamment, euh, certains pays ont jusqu'à 70% de leur population qui a moins de 25 ans. Donc l'organisation doit s'adapter à, à cette démographie, la démographie africaine d'ailleurs, qui est celle euh, qui porte la langue française, le nombre de locuteurs de la langue française va augmenter d'après nos prévisions euh, de, de, de, de l'Observatoire de la langue française qui est donc chez nous à, à, à l'organisation à Paris, mais à condition, à condition que cette démographie africaine qui galope soit accompagnée de plus de présence de la langue française. Moi, je, je, ma devise en tant que secrétaire général de la francophonie, c'est de vraiment faire reculer le recul du français. Je ne suis pas du tout pour une francophonie hégémonique. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, 51 ans après la, la création de cette organisation, nous nous inscrivons, c'est la réalité dans un monde, beaucoup plus diversifiés sur le plan linguistique. Nous sommes dans un monde qui demande à ce que des organisations à caractère linguistique puissent s'intégrer avec d'autres organisations, beaucoup plus de, de flexibilité. Et j'espère, et j'espère pour répondre à la dernière partie de la question, j'espère que... Ceux qui viendront après moi pour gérer cette belle organisation vont continuer dans cette voie pour qu'on arrête de, de, de s'éparpiller. Alors je vais poser encore une question. Tout est tout est chronométré ici malheureusement parce que euh, donc je vais poser une question un peu. Un peu pour titiller, parce que euh, là aussi, on ne manipule pas la langue de bois ici. D'ailleurs, je n'ai jamais su comment on traduisait en anglais « langue de bois ». Je crois que c'est intraduisible. Tiens. Comment est-ce que tu dis ?« Langue de bois » en langue anglais. « Langue de bois », ça, ça n'existe pas. Mais déjà qu'il n'y a pas de langue de bois en anglais. Ben voilà, ça dans le monde anglo-saxon. Voilà, il euh... n'y a pas de langue de bois dans le monde anglo-saxon. Là, précisément, c'est ma question. Euh, euh, à l'époque, de, franchement politique, là, Mmh. Euh, on parle beaucoup ces temps-ci de l'Ocus. Euh, je ne sais pas comment il faut prononcer en anglais d'ailleurs, Ocus. Carl, tu dis comment Ocus Aucus ou Ocus Comment tu dis L'un ou l'autre. Bon, enfin, Ocus. Une alliance entre les États-Unis, l'Australie et euh, je crois que celui que je lubis toujours, c'est la Grande-Bretagne. Mmh. Mais euh, en réalité, c'est anglo. Alors les Français diraient anglo-saxon et nous disons plutôt anglo-américain, c'est la, la forme la plus correcte. Alors, est-ce qu'il y a, c'est ça ma question un peu piège, mmh. bon, est-ce qu'il y a dans l'idée de francophonie sur le plan politique, mmh. l'idée que le monde anglo-américain a une existence en soi, une, voilà, comme l'ocus justement, euh, peut en donner l'impression. Um, c'est pas tellement un piège, c'est plutôt une question compliquée. Oui. Bah ouais. euh, Est-ce que ce monde existe Oui et non. Euh, parce que là, là, tu parles de trois pays. Bon. Il y en a d'autres. Pays, continents, peut-être, comme les États-Unis, ouais. un pays que je connais bien pour y avoir vécu très longtemps. Euh, moi, je pense de plus en plus que la notion de, de, de pays souverains qui s'associe, euh, des de, de groupements classiques euh, de pays ne seront pas à, à caractère linguistique. Je pense que l'intérêt est beaucoup plus géopolitique que linguistique dans l'ocus. Euh, et j'ai aussi l'impression, c'est surtout, je, je suis très, euh, je, je suis de très près tout ce qui se passe dans le monde pendant cette période euh, sanitaire qui nous a tout surpris. Euh, je, je crois que les, les groupements de pays vont de plus en plus aller par intérêt, par thème, plutôt que par euh, géographie ou par. Euh, euh, même groupement géopolitique qui existe le, le G7, le, les Nations unies elles-mêmes, je pense qu'on va avoir de plus en plus des, des nations qui, qui se mettent ensemble pour un sujet bien précis, euh, pour euh, enfin j'allais dire le terrorisme mais c'est un phénomène mondial. J'ai l'impression aussi que euh, c est, c est, les pays vont de plus en plus fonctionner euh, d'une manière euh, éphémère sur un sujet, échanger d'alliance et aller sur un autre sujet, et peut-être aussi changer le, les membres de, de, de ces groupes. Oui, mais le, le, malheureusement, on n'a pas le temps d'approfondir ça. Mais la, la difficulté, c'est que si un pays veut faire pression sur un autre, il joue l'interfonctionnalité. On ne peut pas se limiter à une. Donc, il y, y a forcément euh, des influences. C'est d'ailleurs euh, le sens de ce qu'on disait ce matin à propos du commerce euh, et à propos particulièrement du, du marché du gaz. Par exemple, la, les pressions euh, russes euh, actuellement euh, dans, dans ce domaine euh, s'expliquent aussi par, par autre chose. Oui. Mais, bon, mais, un mais regarde un peu, on est dans cette partie du monde, on est dans le, le Golfe. Euh, si nous prenons le monde arabe aujourd'hui, on est en 2021, il y a même trois ans, pas plus, on ne pouvait pas s'imaginer les alliances, les mésalliances, les changements qui s'opèrent dans ce monde par rapport à la relation avec Israël par exemple. Personne n'aurait jamais pensé, euh, pour avoir été ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans, euh, je sais que les permis de survol de n'importe quel pays dans cette région eh bien, ça fait partie des aspects les plus stressants de nos voyages dans cette région. Il euh, n'y a pas que les Africains, mais le reste du monde aussi. Euh, on a un passeport quand on va en Israël, et on a un autre passeport quand on va dans certains pays dans cette région. Eh bien, ce n'est même plus le cas. Et donc, ces changements... Donc, pour moi, les pays dans cette région, juste en observant, sans être spécialiste, sont plutôt sur le thème de la sécurité et la sécurité va dicter les relations, elle va dicter de nouvelles alliances qui parfois vont même être éphémères. Et c'est la même chose pour, pour l'Afrique. Aujourd'hui, mon propre pays, le Rwanda, qui est en Afrique de l'Est, centrale de l'Est, euh, est, est, est engagé dans la lutte contre le terrorisme au Mozambique. Les relations entre le Rwanda et le Mozambique sont des relations bonnes, cordiales, depuis très longtemps, mais pas plus. Alors, le fait que le Mozambique soit allé euh, au Rwanda pour discuter de la contribution de troupes rwandaises aux problèmes sécuritaires au Mozambique, ça fait partie de ce monde qui se fait et se défait et qui, euh, qui n'est pas limité nécessairement le Mozambique, est un pays de la SADC, la, euh, la communauté des États de l'Afrique australe. Le Rwanda est membre de la, de, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et, et du centre. Et donc, cette alliance-là, qui, qui est vitale aujourd'hui, bon, euh, qui aurait pensé il y a cinq ans Et donc, je, je, je peux prendre les pays de l'Asie aussi. C'est un monde, en fait, pour nous qui sommes dans les relations interna internationales, extrêmement intéressant. Mais il faut s'y préparer. Il y, une sorte de, il y a une sorte de désordre stratégique, si je peux m'exprimer ainsi, dont on devrait profiter pour faire avancer euh, les idéaux, ce à quoi on croit. Euh, ça peut être l'environnement, ça peut être... Euh, euh, je parlais de la jeunesse tout à l'heure, ça peut être... Euh, euh, l'égalité homme femmes ça, ça, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais c'est un monde très intéressant parce qu'on peut changer de registre, on, on peut aller plus loin que chez soi. Euh, en, même temps, en même temps, on l'a vu avec cette crise sanitaire, le monde, euh, les États, les États euh, souverains, ne sont plus capables tout seul, de gérer certains des défis mondiaux aujourd'hui. Impossible. Et donc, on va aussi dans, dans une pluralité d'acteurs, mais ça ne veut pas dire qu'on va y rester deux décennies. Ça peut être pour deux ans. Ouais. C'est un monde très fluide.